On est la première organisation syndicale du CHU déjà depuis un petit moment. Donc notre ambition première, évidemment, ça serait de rester la, la, les premiers. Mais au-delà de ça, c'est de continuer l'accompagnement de, des agents au quotidien, c'est-à-dire euh, tous les accompagnements disciplinaires d'une part, les accompagnements de reclassement professionnel suite à des problèmes de maladie, les accompagnements, les évolutions des services avec le lien avec euh, le futur CSE qui va être la nouvelle organisation euh, qui va se mettre en place là au mois de janvier. Donc, euh, donc voilà, et c'est maintenir les actions qu'on peut faire au quotidien pour les collègues. Au-delà de la prétention de rester la première organisation syndicale au CHU, il faut qu'on sorte de cette posture, mais c'est vraiment euh, de continuer à maintenir, nous, nos effectifs nécessaires de façon à pouvoir accompagner nos collègues au quotidien, participer avec la direction sur les accords des négociations collectives qui se mettent en place, L'accompagnement qu'on peut faire sur tous les sites extérieurs, on est présent tous les mardis à Bois guillaume tous les mercredis à Saint-Julien et tous les vendredis on est de nuit sur tous les sites, enfin voilà à la demande des agents et d'être là en permanence sur le site de Charnicol de 7h du matin à 17h.